Avec le deuxième exercice. Donc là, je tiens bien les jambes de ma partenaire. Hein, vous pouvez éventuellement vous mettre sous un banc, par exemple, pour pouvoir tenir. Elle remonte bien poitrine sur mes genoux, mais par contre, elle touche à peine le dos, à peine le dos. Voilà. Par contre, elle remonte bien. Plus elle a les fesses près des pieds, plus c'est difficile. Plus elle recule ses fesses, recule un peu, Marine. Voilà. Et là, elle descend, plus c'est facile. Toujours menton poitrine. Important. Et je ne tire pas avec les mains sur la nuque, c'est juste pour remonter, pour avoir la bonne position coquille d'œuf, toujours dans les abdominaux. Et je lui tiens bien les pieds et les genoux, toujours bonne position coquille d'œuf. Je fais une série de 20 et j'essaye de faire 5 séries comme ça. Ok 1, 2, jusqu'à